Ici Jean l'aide en direct du PC de la circulation routière. Ce que je viens de voir est hallucinant. Des dizaines de véhicules qui ont perdu subitement le contrôle tout en même temps. À perte de vue, le trafic. Chérie, où es-tu caché Arrête, reviens vers maman Hé hey Mike, arrête, c'est pas drôle. Christine Mais tu es allé où Les enfants ont disparu aussi. En fait, il y a des gens portés disparus partout dans notre secteur. Qu'est-ce qui s'est passé Personne n'en sait rien. C'est ce que nous devons découvrir. À 7h23 ce matin, tout ce que vous saviez de ce monde a changé. Les estimations des disparitions se comptent en centaines de milliers. Au niveau national, c'est des millions. Au niveau mondial, on n'en a qu'une idée. Le président a décrété l'état d'urgence. La loi martiale est en vigueur. Est-ce qu'on a une idée de combien de nos agents ont disparu Il y en a une dizaine qu'on n'a pas réussi à contacter. Officiellement... Donald Parker et George Harris sont confirmés disparus. Je suis bien conscient de vos sentiments personnels, mais j'ai besoin de vous ici. C'est le chaos dehors, et c'est notre job de trouver ce qui s'est passé. Il va falloir rétablir l'ordre. Et chacun d'entre vous va devoir faire face à un travail difficile. On va donner à chacun les pistes que nous avons. Les rapports seront sur vos bureaux d'ici une heure. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais tout ce que je peux vous dire. Des bonnes chances. On y est. Ça fait 1. Il en reste 623. Oui, Monsieur Fulton, je suis l'agent Baker, voici l'agent Riley, FBI. Mais le Seigneur est divin. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. C'est sa photo, là. Joli, n'est-ce pas On était mariés depuis presque 14 ans. Désolé, monsieur, mes condoléances. On ne va pas rester très longtemps. Juste quelques questions. Vous voulez quelque chose à boire Non, merci. Si vous pouviez décrire exactement ce qui s'est passé ce matin. Nous sommes de nouveau en retard. C'est la deuxième fois ce mois-ci. J'ai horreur de ça. Désolé, je ne trouvais pas les clés. Oui. Mais ça m'énerve. Oh, tu as pris ton repas? Euh, Regarde-moi ça. T'as vu ce bateau? C'est Williams. Tu sais quand ils l'ont acheté? J'ai détourné mon regard un instant. Elle avait disparu. Les gars, vous savez ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Bonsoir, mesdames et messieurs, je m'appelle Peter McCollum. Bienvenue à Point de Vue. Pour l'émission de ce soir, nous avons plusieurs invités de marque. Pour commencer, un spécialiste en recherche écologique, professeur de notre université, le docteur Claire Holt. Ensuite, nous avons le docteur Edward Wilkins de l'église évangélique de notre ville. Il est également président du séminaire théologique Alpha. Et pour finir, nous avons le docteur Jason Hirsch, président de l'IRAE, Institut de la Recherche Astrophysique et Extraterrestre. Ce soir, nous abordons le sujet qui nous préoccupe tous. Qu'est-il arrivé à tous ces gens Je me suis inscrit Je me suis faire sensé, aussi Je me suis fait nous, nous, nous sommes me fait sensé Et vous Sponsorisé par le bureau national de recensement d'urgence, nous comptons sur vous. Gaïa, comme je surnomme notre terre maternelle, est un organisme vivant doté d'une grande capacité à soutenir la vie ou à l'anéantir. Et c'était le moyen qui a utilisé Gaïa pour se purifier de toute l'influence négative de la surpopulation. C'est une théorie intéressante docteur, mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'extraterrestres qui ont opéré un enlèvement en masse. Depuis une vingtaine d'années, plus d'un tiers de la population des états unis Croit aux ovnis ou croit qu'elle a fait l'objet d'un enlèvement Quoique tous ces rapports anecdotiques soient plutôt amusants, il existe des preuves scientifiques. Vous avez tort tous les deux. Cet événement a été prédit il y a des milliers d'années par les prophètes de la Bible. On l'appelle... Ce soir, il y a eu des coups de feu en pleine ville alors que les unités combattantes internationales se joignaient à l'armée nationale pour déloger plusieurs groupements criminels. On vient d'entendre à l'instant plusieurs explosions. Les unités internationales ont donné l'assaut dans le bâtiment situé derrière moi. On compte de nombreux blessés et on a la confirmation de la mort d'une dizaine de gangsters. Lieutenant, juste une question s'il vous plaît. Sait-on exactement combien il y a de morts Pourquoi est-ce arrivé Ce sont de vieux écrits docteurs qui sont semblables à ceux des autres cultures de la même époque. On retrouve dans l'art ou la religion de nombreuses cultures anciennes les témoignages d'une visitation extraterrestre. Des manifestations de groupes d'extrême droite se poursuivent devant quelques. Ne vous laissez pas, de pas de tromper, ce n'est pas de Dieu. Ne vous laissez pas aveugler par ce que le gouvernement essaie de faire. Il ne faut pas y croire, ne comprenez-vous pas La seule croyance qui fait du bien dans ce monde est l'humanisme séculier. La tradition judéo-chrétienne n'a fait qu'empêcher les progrès de la science et tenir en esclavage l'intelligence de milliards d'individus. La science a validé la Bible. À maintes et maintes reprises, Dieu a accompli une grande prophétie juste sous nos yeux. Alors pourquoi êtes-vous toujours là, docteur Un débat passionné ce soir. Retour à point de vue dans quelques instants. Entrez, je viens de faire du thé. Je peux vous en offrir Non, merci. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Je commençais à me demander si quelqu'un allait venir. Désolée, on a eu tellement de cas. Je n'étais pas vraiment leur fille. Ils m'ont traitée comme si je l'avais été. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils ne pouvaient pas. J'étais leur infirmière à domicile. Ils n'étaient pas en bonne santé. Vous habitez toujours ici Ils m'ont laissé la maison. Je suppose que je dois penser qu'ils sont morts. Ils sont morts, n'est-ce pas Pouvez-vous décrire aussi précisément que possible ce qui s'est passé